Elle aime. Moi c'est Jamel Zeton. Mais pour les intimes, c'est des aides. Comme le bled. Apparemment, j'ai des problèmes de tempérament. Ça pose des problèmes dans votre couple. Bon, ça, je peux pas dire le contraire. Mais avec Alice, on s'entend vraiment. En plus, elle est trop belle. Comme une gazelle. Mais... Et qu'est-ce qu'elle vous reproche Ma fierté. Mais c'est pas possible Mais arrête avec ta fierté de merde tu pas... Mets-la de côté, mais au moins pour notre mariage est Ce qu'elle m'a dit... T'es même pas la peine d'envisager une nouvelle date tant que je change pas. Mmh. <rire> c'est pour ça que je suis là. Allez, ah, femmes, Alice, elle a convaincu un Algérien d'aller chez le psy. Vous imaginez enfin, Votre fierté euh, vous facilite pas souvent la vie. Hein T'as perdu tout ton tout travail à cause de la fierté. C'est pas ma faute. Tu connais faux faux. Tu te dis jamais que tu vas trop loin parfois, Jamel Lily, c'est ma façon de t'aimer. L'amour, c'est pas facile. Mais quand les familles se mêlent, hey yeah, Bonjour les problèmes. Bon, qu'est-ce qui vous inquiétait Le choc des cultures. Jamel. As-tu déjà pratiqué la chasse euh, au sanglier Donnez-moi 10 minutes. Méthode algérienne. C'est pas avec la fierté que tu vas, tu vas aller acheter des, des bananes. Allah, il a raison.